Oui bonjour papa. Comment ça va Ça va bien papa et chez vous Ça va très bien et le voyage ça s'est bien passé Oui ça s'est bien passé papa. Bien arrivé. Merci papa. Voilà comme je t'ai dit de venir tu es venu ça m'a fait plaisir. Papa. Tu as envoyé l'argent mais la manière dont tu parles vraiment. J'aurais souhaité que tu viennes ici pour voir les choses avec ta, tes propres yeux. D'accord papa. Tu as compris Oui papa. Donc sans plus tarder. Je vais tester ce que tu as conseil, ce que tu as commandé, ça. Oui, papa. Je vais tester ça devant toi et toi, tu vas voir. Tu as compris Oui, papa. Est-ce que tu as des billets de valeur là Quel genre de billets de valeur tu as Oui, j'ai 2 000 francs ici, papa. Tu as 2 000 Oui. Hum, tu n'as pas un billet plus grand que ça Bon, c'est 500 et 1 francs que j'ai. Hum, alors, il faut donner le 000. C'est oui. ça, là Oui, papa. Ah, c'est ni où, hein? Oui, papa. <rire> Ça fait très bien ça. D'accord, tu vas dedans Oui, papa. Il n'y a rien, hein Non, papa. Faut donc vivre. Faut donc vivre. Faut donc vivre. Je vais voir la présence des génies. D'accord, papa. Comme tu es déjà là, c'est bonne chose. Je vais te faire. Tu es venu avec de la chance, hein? Hein, papa. Je te dis. Tu as trop de bénédictions. Comme Merci. tu es venu encore, c'est pour d'autres travail. D'accord, papa. Je vais te faire encore d'autres travail. Sans problème, papa. C'est ce que tu m'as remis. Oui, le demi franc. C'est multiplié, hein, papa. Tu n'as rien vu. Encore? Ah, là, c'est bon, hein? Pour cela, je te dis que le travail existe. Ça va toujours exister. D'accord, papa. Ici, c'est maître Dafi Fonsi. Donc, je vais profiter pour dire à tout le monde si quelqu'un a besoin de me contacter, il n'a qu'à me contacter au plus 229, 66, 49, 95, 62 Donc c'est un peu ça Ça va me servir aussi de témoignage Voilà, et tu as beaucoup de, de bénédictions mmh, D'accord papa Ici c'est maître Dafi Fonsi, le roi du portefeuille du Bénin D'accord Tu vois Encore, c'est pas amusant Nous connaissons le travail, nous maîtrisons le travail C'est pas tout le monde qui fait ça ils vont prendre votre argent et ne rien faire. Ici c'est maître Dafi Fonsi. Je vais le faire et je, je le ferai toujours. C'est plus de 129 66 49 95 62. Voilà, donc c'est ce que tu as commandé. Est-ce oui, que tu es satisfait maintenant? Vraiment satisfait. Tu es satisfait? Oui, papa. Donc je vais te remettre ça. Tu as compris? Oui, papa. Voilà ça, l'argent, je ne vais pas garder, je vais garder un peu pour mettre dans la calabasse, les papa. génies, tu vois, et le reste, je vais te remettre ça, tu vas papa. partir avec, tu as compris, oui papa, encore, c'est un peu ça, tu es riche comme ça, il n'y a plus rien à faire, les il n'y a plus de pauvreté dans ta vie, d'accord papa, c'est fini pour toi, pour toi, c'est que, ça a pris un bon chemin, c'est ça pour toujours. Merci, papa. Tu as compris? Oui, papa. Et je t'ai dit, chaque deux ans, il faut faire le don. Sans problème. Il faut faire le don pauvre, Je le ferai, papa. Voilà, c'est ça là, tu vas garder ça là, je vais mettre ça dans la des génies. D'accord, papa. Tu as compris? Oui, papa. Donc, à tout à l'heure. D'accord. Voilà.